moteur hello euh, juste petit disclaimer avant de commencer la vidéo quand je dis homme femme je Parle d'un point de vue sexuel. J'ai fait le choix de pas euh, élargir trop le sujet, même dans le questionnaire, parce que euh, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et j'avais peur de me perdre, de dire des bêtises ou autre. Alors j'ai préféré la jouer safe. Voilà. <rire> et par contre, vous pourrez vous moquer parce que je prononce pas super bien tous les noms et tous les mots. Mais n'hésitez pas à me reprendre parce qu'il y en a, j'arrive pas du tout à trouver la bonne prononciation et bonne visionnage. <rire> les seins. Grand débat de société, crime, passion, complexe, tabou, les seins ont toujours fait beaucoup parler. Mais pourquoi Les seins c'est quoi concrètement Eh bien à travers cette vidéo on va essayer de démêler tout ça ensemble. Et même si c'est la fin du mois d'octobre, n'oubliez pas que vous pouvez encore faire des dons pour la recherche du cancer du sein. Parce que oui, les seins ça fascine et excite depuis toujours, mais c'est quand même la première mort par cancer pour les femmes. Voilà voilà Ce projet autour des seins et de la femme comporte donc cette vidéo youtube, un article sur le blog, 3 IGTV ou TikTok, ça dépend du réseau social que vous utilisez, où on explique des histoires de la femme et de sa poitrine. Et surtout, un projet avec vous, puisque j'ai demandé à ma communauté d'envoyer des photos de leur sein nu. alors j'ai jamais autant reçu nude de ma vie, que je voulais faire une affiche avec le message Wonderful Tits. Mais je reviendrai après, enfin un petit peu plus loin dans la vidéo sur ce projet-là, qui me tenait énormément à cœur pour décomplexer un peu le sein, mais on y reviendra tout à l'heure. Dans cette vidéo on va parler du sein d'un point de vue plus sociologique et pas vraiment psychologique même si l'un va pas forcément sans l'autre mais je préfère le préciser en début de vidéo. Qu'est ce que les seins On va prendre pour commencer la définition du fameux Larousse. Organe, père très développé, situé à la partie antérieure du thorax chez les femmes et ils contiennent la glande mammaire. Euh, bon, juste pour préciser, euh, les hommes aussi ont des glandes de mammaires et eux aussi peuvent donc avoir le cancer du sein. Donc, après le Larousse, euh, les seins sont juste exclusivement réservés aux femmes. Ok, ok. De base, d'un point de vue biologique, la poitrine des femmes sert à allaiter l'enfant. C'est des mamelles. Sauf que les choses ont évolué puisqu'aujourd'hui, on est dans une société où, quand t'es une femme, t'as pas forcément envie d'avoir d'enfant et t'as pas forcément envie que si t'as un enfant, il allait. Parce que oui, on a le choix et ça c'est très important de le préciser. Du coup comment le sein qui est de base une mamelle pour nourrir l'enfant est devenu sexuel Mettez sur la bonne vidéo si ça t'intéresse. Pourquoi les mamelles, poitrine, boube, chouchi, sein, tété et encore bien d'autres noms fait autant parler de lui Pour ça je vous invite à voyager dans un endroit où vous y êtes tout le temps mais vous ne le savez pas, c'est votre cerveau. Le truc c'est que le cerveau vous pensez le diriger mais il vous cache beaucoup de choses. Méfiez-vous de tout, de tout le monde, de tout ce que vous entendez, mais surtout méfiez-vous de votre propre cerveau. Dans votre cerveau, vous avez ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est un petit truc hein, dans le cerveau, mais il fait des milliers de choses. Et en outre de tout ce qu'il fait, il synthétise un octapectide qui s'appelle l'ocytocine. En outre de jouer sur la monogamie, l'orgasme, l'amour maternel, le stress, l'attachement, il permet encore une fois en outre de toutes ces fonctions de synthétiser le lait maternel et les contractions utérines. Du coup quand vous avez mal et que vous avez des contractions utérines, c'est votre hypothalamus. Et oui, si vous n'avez aucun trauma trop puissant ou de troubles neurologiques, vous synthétisez de l'ocytocine. Il y a un prof en psychiatrie qui s'appelle Larry Young, qui est chercheur des bases neurologiques et des comportements sociaux complexes, donc euh, il fait de la recherche, quoi. Qui a essayé d'expliquer pourquoi euh, le sein était sexualisé. Enfin, Il y a beaucoup de gens qui ont des théories là dessus et en gros Larry Young il nous explique que quand euh, la maman donne le sein à son enfant, l'enfant est submergé d'ocytocine et en gros il avait tranché très clairement en disant il n'y a aucune explication neurologique à notre obsession des seins. La seule explication tient au mécanisme du cerveau qui développe et encourage les liens puissants qui existent entre la mère et son nourrisson. Du coup pour lui l'obsession des seins ne serait pas pas neurologique, mais plus dû à l'allaitement, etc. Cependant, il y a une anthropologue qui s'appelle Frances Imacialis qui a euh, écrit une théorie sur tout ça en disant que elle n'était pas du tout d'accord avec lui. Elle explique que elle n'est pas d'accord parce que si sa théorie était vraie, pourquoi par exemple en Afrique les gens ne sont pas attirés par les seins mais par les fesses Et pourquoi en Occident du coup les hommes sont attirés par les fesses Alors que dans les deux sociétés, on allaite et que les attirances sont différentes. Donc l'allaitement ne jouerait pas sur l'obsession des nichons. Et parmi toutes ces questions qu'on peut se poser, pourquoi nous, mammifères, sommes les seuls à avoir les seins en face et à trouver ça excitant Parce que les autres mammifères, ils allaitent tout autant que nous, voire plus. Il y a une autre théorie qui explique que quand on fait l'amour, nous, les êtres, Humain, on fait l'amour face à face et qu'avec l'évolution on a gardé les seins en face pour créer de l'excitation mutuelle et donc indirectement faire monter l'ocytocine et ainsi de suite. Tout ça reste encore une fois des théories. Quoi qu'il en soit, dans les trois que je vous ai cités, ça concerne autant les hommes que les femmes. Ça devrait toucher tout le monde. Petite précision, pendant la vidéo j'ai voulu vérifier, mais il s'avère que les femmes auraient tendance à être plus sensibles à l'ocytocine, ce qui indirectement voudrait dire qu'elles devraient être plus excitées par les seins les et c'est assez marrant parce que euh, on entend beaucoup d'hommes utiliser cette fameuse phrase « Non mais il faut cacher les seins de la femme parce que c'est une zone érogène chez elle ». Du coup, j'ai décidé pour cette vidéo et pour ce projet de créer un questionnaire avec des questions sur la poitrine. J'ai eu plus de 10 000 réponses, mais encore une fois, ça reste une méthode non scientifique, non validée, etc. Donc je vais essayer d'être juste quand je vais dépouiller tout ça. Et de plus, j'ai eu que 500 mecs, ce qui est très peu par rapport à toutes les réponses de femmes que j'ai eues parmi les 500 garçons donc euh, 35,2% des hommes m'ont dit que pour eux les seins étaient une zone érogène contre 40,5% chez les femmes. 25,3% ont dit que c'était une zone moyennement érogène contre encore une fois 40,5% et euh, 39,5% qui ont dit non contre 19% des femmes. Est-ce que c'est sociétal etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez bancal de dire que les seins sont une zone érogène que chez les femmes. De plus, j'ai posé la question pour ou contre les seins nus sur la plage pour les femmes. On a donc 43,1% des hommes qui ont dit qu'ils sont pour. Ensuite, nous avons 47% qui ont dit qu'ils étaient plutôt neutres. Et seulement 9,9% qui ont dit qu'ils étaient totalement contre. Et chez les femmes, on a un score assez similaire puisqu'on a 38,7% qui sont pour. Donc il y a moins de femmes qui seraient pour que d'hommes, nous avons 52,2 qui sont neutres et 9,1 qui sont contre. Donc, grosso modo, que ça soit homme ou femme, il n'y aurait qu'à peu près 10% qui seraient contre. Pourquoi Ça serait quand même assez réducteur de se dire oui, c'est parce que les hommes sont plus ouverts d'esprit sur ça, finalement, c'est les femmes qui sont mauvaises, etc. Parce que euh, j'ai posé la question du style est-ce que ça te dérange que les femmes se mettent nus sur la plage Mais je pense que si j'avais posé la question est-ce que ça te dérange que ta copine se mette les seins nus sur, sur la plage Il y aurait plus de chances qu'on ait plus de non chez les hommes. Du coup, on peut pas trop en tirer des conclusions parce que ma question était est pas assez juste au final. Et oui, je tiens à dire des choses justes et ne pas seulement garder ce qui m'arrange pour la vidéo. Les seins dans la société. Quoi qu'il en soit, tout tourne autour des nichons dans la société. Les hommes ils sont en mode oh les téténanana, la femme elles sont oh les téténanana, il y a des complexes, on les veut parfaits. Euh, de plus en plus de femmes ont recours à la chirurgie de la poitrine et on s'en sert à avant tout comme un atout de séduction. La sexualisation du sein passe déjà par l'adolescence. On est dans une société où on nous a fait croire toute notre vie que le port du soutien-gorge était vital, à un point où le soutien-gorge est devenu un symbole de féminité. Quand tu veux un soutien-gorge au collège et que tes seins sont des œufs au plat, ce n'est pas parce que tu as des gros seins que tu veux un soutien-gorge, mais parce qu'indirectement tu veux devenir une femme. Devenir une femme passe par le port du soutif. Le soutien-gorge n'est plus un soutien mais un symbole de féminité, alors qu'en vrai le soutif c'est limite dangereux. Je vais pas revenir sur les dangers du soutif, je vous en avais parlé ici dans une vidéo très complète donc si jamais ça vous intéresse bah voilà. Et finalement pour moi cacher les seins d'une femme ça fait l'inverse, ça crée le fantasme puisque comme il est caché, le sein est donc suggéré et ainsi crée le fantasme. Puisque rappelons-le, la définition du fantasme c'est Construction mentale, imaginaire, généralement inconsciente, permettant de se mettre en scène dans une situation avantageuse. Il y a Martin Monestier qui est un journaliste anthropologue qui a confirmé la thèse de euh, Machali que je vous ai dit au début de vidéo. Il voyage beaucoup et du coup il est en contact avec différentes cultures. Et on lui a demandé si tous les continents étaient sensibles au sein. Et il a répondu absolument pas. Et donc il a confirmé qu'en occident euh, on était gaga des nénés, qu'en afrique ils étaient plus à fond sur euh, les fesses et la croupe et que par exemple en chine et au japon on est à fond sur les yep. Et c'est marrant parce qu'en france être fétichiste des pieds c'est une paraphilie genre tout le monde est en mode tu ah, t'aimes trop les pieds et tout alors que au japon c'est totalement différent. Et juste avec ça on peut démonter toutes les phrases bancales qu'on entend sur oui, les seins c'est D'après lui, euh, l'attrait pour le sein est avant tout occidental et la diminution de l'allaitement a accéléré son rôle de symbole sexuel et de séduction. Un processus qui est par ailleurs entretenu par les journaux féminins, les films et... Je suis en train, euh, je suis en train de faire le montage. Je me suis aperçue que j'avais perdu le son, donc j'ai essayé de le travailler au milieu. Euh, j'avais vraiment pas le cœur, je suis vraiment dégoûtée. Mais bref, j'espère que ça ira quand même. Je suis... Oui, parce que, en tant que femme, on entend respecte-toi, tu vas vraiment goûter ça, nanana. Mais quand il s'agit de vendre des objets, de la bouffe, de la bière à des hommes, ça serait pas un tantinet sexiste? Genre, on décide de quand on a le droit de montrer nos atouts. Quand il s'agit de le faire pour les hommes, c'est ok, mais quand il s'agit de le faire pour nous, alors là, tu vas aller en enfer. Et même la religion a toujours été fascinée, parce que dans les histoires de ça un peu horribles et un peu bizarres, notamment celle de Sainte Agathe que je vous ai raconté donc en IGTV et sur TikTok, il y a eu énormément de peintures qui ont été faites sous prétexte que c'est la religion donc j'ai le droit de peindre des têtes. Mais si c'est pas la religion, on n'a pas le droit de les peindre. Mais bon... Hein, ils se sont fait plaisir et je vous laisse évidemment à venir sur mon Instagram ou même à me rejoindre sur TikTok. Je fais de la vulgarisation d'histoires qui soient mythologiques, religieuses, etc. Revenons à nos moutons. On va commencer par parler quand même des Amazones qui sont, euh, du coup, dans la mythologie grecque, des femmes hyper sexualisées. Alors qu'en fait, les Amazones, c'est plus proche de la hyène. Il y a Poisson Fécond qui a fait une super vidéo sur les hyènes, au passage, s'il vous plaît. Euh. Genre pour les Amazones, en fait, les hommes ne comptent pas. En fait, c'est des tribus de femmes qui s'aident entre elles et qui font tout entre elles. Et quand elles veulent des gosses, elles vont ken avec des mecs. Et puis après, elles n'ont pas besoin d'eux. Elles s'occupent de tout toute seule. Il y a un mythe qui dit qu'elle se coupe un sein droit pour tirer à l'arc. Ce qui paraît, ça a un petit peu été démonté actuellement. C'est ce plutôt d'actualité parce que ce sont des femmes qui tirent à l'arc, qui chassent et qui sont v'là les guerrières en fait. Elles sont nues, les seins nus, mais pas pour plaire à messieurs, juste parce qu'elles s'en foutent en fait, tout simplement. Mais dans les films, dans les héritous, c'est un petit peu la toute séduction en mode oh là là, elle était à l'air, alors que pff, pas du tout. Pour en revenir à la religion, dans la genèse Eve, elle est représentée les seins nus. Elle, et Adam sont graves à l'aise euh, dans le jardin d'Éden en train de vivre leur meilleure vie. Il n'y a qu'à partir du moment où ils ont croqué dans la pomme qu'ils découvrent qu'ils sont totalement nus et qu'ils sont du coup très mal à l'aise de la situation. Mais Eve est la tentatrice puisque c'est elle qui a dit à Adam de manger la pomme. Du coup c'est la pécheresse. elle est perfide et du coup elle a laissé un nu parce que c'est une mauvaise personne. Mais encore une fois ça gêne pas les gens de la perdre à poil. Et puis entre nous on sait que euh, les hommes sont des lâches parce qu'ils n'ont pas avalé la pomme. Bande de traîtres. C'était la petite euh, la petite bande culturelle. Je vais quand même me concentrer sur la France, mais euh, le sein a été un symbole révolutionnaire de révolte avec la Marianne et euh, le bras brandi comme ça avec son chouchi à l'air, avec l'œuvre du coup du 28 juillet, la liberté guidant le peuple avec Marianne au combat, qui est une œuvre emblématique de Delacroix. La liberté guidant le peuple euh, s'affirme donc pour le peintre comme l'expression picturale symbolique moderne originale du peuple français en lutte se dresser pour défendre et imposer sa liberté. Le TT, il est super fort, ok Marianne deviendra donc l'incarnation de la République française par excellence. On est bien loin des tenues républicaines, hein Petit fun fact, c'est qu'ils étaient tellement fiers de cette image qu'ils ont tenté de faire des billets, des pièces et tout ça avec cette femme, le sein nu. En Algérie, Les autres pays se sont un peu foutus leur gueule et ça a été euh, annulé il me semble. Puis passons aux années 60, il y a une comédienne du nom d'Arletty. Je crois que je fasse une vidéo sur cette femme. Et juste pour la petite anecdote, c'est que cette femme sortait avec un nazi et ça lui a été énormément reproché. Elle a répondu « Mon cœur est français. » Mon cul est international et elle, elle s'en foutait de montrer son corps dans les films, etc. Et elle a joué dans un film qui s'appelle Le jour se lève, où elle a fait des petites scènes nues. Et toutes ces scènes ont été coupées au montage par le fameux gouvernement de Vichy à, à cause d'une ambiance jugée désespérante. Et aujourd'hui, les, les, les scènes ont été retrouvées et remises au bout du jour. Mais du coup, une idée a droit d'avoir les seins nus, mais une vraie femme, pas du tout. Et ouais, on est un petit peu revenu à cette période actuellement. Hein. Parce que oui, les seins sont devenus à nouveau énormément tabous. Mais ouais, je vous aide, des papiers et mamies, on est en train de reculer. Non, mais c'est parce que dans les années 70, le sein, il était à son apothéose. Les femmes, elles se mettaient les nus sur la plage et ça faisait rêver le monde entier. C'était symbole d'ouverture. Et oui, je vous entends déjà dire, oui, mais moi, j'ai pas besoin de montrer mes seins pour être ouverte et libre. Et vous avez raison, pas besoin de montrer ses seins pour être ouverte et libre. J'ai pas pu l'ajouter à cause des droits d'auteur, mais il y a un super petit reportage sur Lina qui parle de ça. Mais pour moi, actuellement, il n'y a aucune raison valable à ce que les hommes et les femmes ne puissent pas avoir les mêmes droits sur la plage. Et vous allez me dire, oui, mais si une femme a le droit de se mettre nue, elle fait ce qu'elle veut, etc. Oui, elle fait ce qu'elle veut, mais quand elle va le faire, elle va être jugée soit par son mec, soit par les gens, elle va être remarquée, relookée, etc. etc. parce que le sein a été sexualisé, alors que dans les faits, ça ne devrait pas l'être. Et je parle vraiment sur la plage, parce que pour moi, quand tu sors de la plage et que tu vas dans un lieu, il faut te couvrir, que ça soit homme ou femme. Enfin bref, on retourne en 1969, Brigitte, Bardot. à qui par contre, elle, ses seins, ça, ça ne dérangeait pas. Même si elle avait un petit peu une seule réputation, etc. Dans d'autres pays, en France, Brigitte Bardot et ses seins, c'était nickel. Tellement que ça passait crème, ils ont carrément fait une sculpture... Euh... Moyenne quand même. façon, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, une idée a droit d'avoir les seins nus, mais une vraie femme, pas du tout. Dans les années 70, les seins sont devenus des symboles d'art. On faisait du body painting, on paniquait avec nos nénés. Enfin, genre, on a tout essayé, mais les seins ont surtout été utilisés dans le combat. Politique. Et ça me fait rire parce il y a vraiment ce mec qui me marquera à vie, qui avait osé tweeter avec son inculture. culture « Oui, si aujourd'hui les femmes se font plus violer, c'est parce qu'elles envoient des nudes. » Mais frérot Genre, il faut interdire de tweeter à ces gens. Genre déjà, de un, euh, avant je faisais plus violer qu'aujourd'hui, et de deux, les femmes montraient tout au sang leurs seins, voire plus à l'époque. Dans les casinos, montrer ses seins, ça a toujours été ok, mais il fallait pas montrer plus. Donc ils étaient assez égaux à ce niveau. Et puis, il y a eu l'année 2000 et là, les seins. Est ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes ont décidé de ne plus avoir d'enfants ou pas forcément d'alliter, etc. Est ce que le sein en 2000 a perdu ce rôle de nourricier et ça fait que c'est devenu un objet sexuel et qui fait qu'aujourd'hui, on doit plus le cacher qu'il y a 40 ans Ça me semblerait logique. Quoi qu'il en soit, en 2010, il y a une femme qui s'appelle Lina Esco. Vous avez peut être entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux. Euh, c'est une Américaine qui s'est lancée dans un court métrage qui s'appelait Free the Nipple. Et donc qui a fondé le fameux movement Susan Rihanna, Kendall Jenner and Miley Cyrus have come out on social media to support the Free the Nipple campaign, which aims to change the laws that make it a crime for a woman to expose her breast in public. The campaign was started by actress Lena Esco, who is now directed and starred in a film of the same name. Researching more about the history of women's rights all the way back to Susan B. Anthony in the mm -hmm. late 1800s and because of her women were first allowed to vote in August of 1920. So that kind of started, and then other people like Phoenix Feely, who's a girl here that was arrested a few years ago in the New Jersey Beach. I remember that story. For being yep. topless, and she was in jail for nine days. Washington Square Park, and the cops came over and mm -hmm. they told us to wear our tops because mothers were complaining. <laughs> so even though it's legal since 1992, I think more cops need to be educated on this. Um, and mothers would come up to me and be like, "You should be ashamed of yourself. You know what you're doing. You should you shouldn't be fighting for women's rights topless." And I said, "Number one, I'm not fighting. I just want to have dialogue. Yeah. And number two, you have a two-year-old son here, and you were just breastfeeding him." a year and a half ago and and at what point did this nipple become so obscene to you and I hope that this will open people's minds and it's also showing how we're still so puritanical in our mentality and stuff like mm -hmm. that so being topless does not equal to nudity and that's the whole big misconception right and you, like you said 37 states have it legal it's just strange that there's still such a stigma yeah. around it yeah I mean there's So many laws against women's bodies, but barely any laws against men's bodies, and something mm -hmm. I want to bring up. In the early 1900s, tens of thousands of men were getting arrested for going topless because they didn't want to wear the one-piece suit. Hmm. And it wasn't until 1936 that four men from Coney Island fought the law. And obviously, it was passed. And it helped because the judge was a man. Mm -hmm. And now men enjoy that right. Just because we have a movement and a film called "Free the Nipple" does not mean that we want the whole world to go on a topless revolution. It's about equality. You know, mm -hmm. the nipple has become the Trojan horse to really start a dialogue about inequality and oppression in women. Mm -hmm. um, so if I would have made a movie we call equality and nobody was going topless no one would be talking about this issue so there's certain things you have to do to really start a dialogue right well sex sells even though we <laughs> shouldn't have the nipple be so sexualized exactly. as to pointing out et en fait le problème de ce film c'est qu'elle a énormément galéré à le sortir, à trouver des acteurs, etc. etc Du coup, elle a pris son petit téléphone et elle a appelé sa copine Miley Cyrus. Et d'autres femmes ont rejoint petit à petit le mouvement et commencé à s'indigner et à tweeter le Free the Nipple. Cara Delevingue, il y a eu Lena Duham, et il y a eu des t-shirts, etc. avec écrit Free the Nipple. Finalement, le film est sorti en 2015, mais ce qui a le plus marché, c'est l'engagement qu'il y a eu autour du hashtag, qui a fait évidemment énormément parler de lui. Et moi, ce qui me gêne, c'est que le sein est un symbole si extrême que les femmes aujourd'hui j'ai l'impression qu'elles sont avant tout des saints avant d'être des êtres humains. Nos seins qui sont biologiquement là pour allaiter, sont devenus à travers les siècles fantasmes, symboles politiques, sexualité, religion, complexes, méthode de pression du style le revenge porn qui n'est pas nouveau au passage puisque Louise Brooke en 1906 en a déjà fait les frais avec un chantage du style revenge porn. C'est quand même juste des boulettes sur le torse. Hein et c'est pour ça qu'à ma petite échelle, j'ai décidé de créer le mouvement Hashtag Wonderful Alors attention, la vidéo n'est pas du tout encore terminée, mais c'est le moment pour parler de mon projet. J'ai demandé à 30 femmes donc de m'envoyer leurs seins nus que j'ai redessinés pour garder euh, l'anonymat et pour montrer surtout que la vision du sein dans la société est totalement différente de la réalité. Parce que les seins que j'ai reçus en majorité, ce sont des seins comme ceux-ci. Alors que dans les médias, les films, etc., le sein le plus montré est plus celui-ci, les seins que l'on voit et que l'on veut sont loin d'être la norme ou la majorité. J'ai donc fait un article sur le blog que je vous mettrai ici, vous pouvez aller le lire. Parce que si je commençais à expliquer pourquoi les complexes, etc., etc., et comment gérer ça, euh, on avait une vidéo de 8 heures. Hein. Et pour ceux qui ont répondu au questionnaire avec euh, la photo des seins est ce que vous préférez, etc., ben, ça sera aussi sur le blog. Mais vraiment, grâce à ce projet, je voulais vraiment démonter ce cliché du sein parfait, droit, rond qui regarde en face et qui nous a tellement à toutes complexé pendant notre enfance. Et moi la première, et bien en plus de ça, une malformation ma mère qui a été horrible et destructrice pendant toute ma foutue adolescence. Déjà que c'est pas simple. Aujourd'hui avec le recul, je sais pas si je le referais parce que maintenant j'ai une maturité que je n'avais pas à 21 ans, mais je ne regrette pas pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de m'épanouir et de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Et si le cœur t'en dit et si tu souhaites participer, sache qu'en description, en outre des sources de tout ce que je raconte dans cette vidéo, j'ai mis un petit dossier où tu peux télécharger le format IGTV ou le format post, j'ai fait les deux, et le partager avec le hashtag WonderfulTits, que ce soit sur ton Instagram ou sur tes réseaux sociaux, etc. Ça serait super cool de banaliser le sein et surtout cette fausse image qu'on a du sein. Et le wonderful titre, c'est avant tout pour dire que n'importe quelle soit la forme de ton sein, tu restes une femme incroyable. Et ce n'est pas tes seins qui te définissent. Oh, et pour terminer cette vidéo, je vais quand même donner mon avis sincère. J'en ai marre de devoir faire attention à tout ce que je dis. Parce que je me sens sûre depuis des nombreuses années et qu'aujourd'hui, j'en ai marre. Tant pis si ça plaît. Tant pis si ça plaît pas. Mais j'ai quand même mon avis sur la chose. Étant, évidemment, un avis influencé par une société patriarcale. Donc, il est biaisé, comme tous vos avis sont biaisés à la mort. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus pudique avec la poitrine. On l'idéalise encore énormément. Et en toute sincérité, j'ai beaucoup. De mal quand j'entends dire c'est à cause des hommes. Alors oui, je suis d'accord de dire que c'est à cause de la société patriarcale, mais je trouve ça réducteur de dire c'est à cause des hommes. Pour moi, ce sont deux choses différentes, puisque la société patriarcale ça existe depuis très très longtemps. Et il y a des hommes aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce système, alors que des hommes aussi, même si ça écorche la bouche de dire, souffrent de la société patriarcale. Et comme je vous l'ai dit, je veux être juste dans mes vidéos, dans ma démarche scientifique. En dehors de ça, je fais des réelles études à côté et je me renseigne réellement sur tous ces sujets. Et c'est réducteur de dire que tous nos mots sont dus aux hommes, puisque les femmes jouent un rôle énorme dans cette société patriarcale. On dit aux hommes de nous lâcher avec nos seins. Mais quand je vois sous des postes des femmes insulter d'autres femmes parce que tu as les seins ou des femmes rabaissées, humiliées, bref, d'autres femmes, je me dis que le problème est bien plus large que de dire que c'est que les hommes. Le problème est clairement la société patriarcale qui est instituée par des hommes et par les femmes. C'est un tout. Pour moi, le souci, c'est l'éducation de base très sexiste. Moi-même, j'ai été éduquée par une maman qui est très sexiste sans jamais s'en être rendu compte. Qu'ils en rend toujours aussi aujourd'hui ça. Et la plupart du temps, ce sont les femmes et les mères qui éduquent. Alors je dis la plupart du temps, ça veut dire que c'est pas toujours, hein. Précise, hein. en plus qu'il y a euh, la société, les magazines, les livres, les films et tout ce que vous avez autour. Et quand je vois qu'il y a plus de 1000 femmes qui sont contre-mode, c'est absolument intolérable de se mettre les seins nus sur la plage. Parce que je sais très bien les excuses qu'il va y avoir de Oui, mais c'est la pudeur, etc. etc. » Non, ce n'est pas des excuses. Ces femmes ont le droit d'avoir un avis, mais ces femmes sont influencées globalement par la société que c'est une machine, une société. Et ce que tu penses des seins, même si c'est très dur à avouer, c'est sociétal aussi. Et je pense que je te l'ai prouvé à travers toute cette vidéo. Et c'est pareil quand j'entends des femmes dire « Oui, moi, j'ai pas besoin des hommes, je m'en branle, qui crèvent tous, etc. » Ce discours, à mes yeux, est tout sauf féministe. Féminisme et l'égalité entre hommes et femmes. Nous sommes pas ennemis, nous sommes complémentaire. Et nous devons avancer ensemble. Les hommes sont là, nous sommes là et nous on veut être là et que les hommes, et si on monte, les hommes vont avec nous. Ça s'appelle le féminisme. L'égalité pour tous. Il y a un problème qui se pose aujourd'hui et je vais peut être un peu tirer à balle réelle, mais je souhaite en parler. Même si vous n'êtes pas d'accord et vous avez le droit, on a le droit de débattre du sujet. Je suis pour les seins nus, que ça soit à la plage, du nord, etc. Mais je suis contre les seins nus sur les réseaux sociaux sous couvert du féminisme. Et je sais que ça va énerver des gens parce que nous sommes beaucoup dans le dualisme, en mode c'est soit noir, soit blanc, soit t'es de droite, soit es de gauche. C'est très compliqué d'être au milieu. Hein. Tu te fais attaquer par les deux côtés, mais j'arrive pas à penser juste en deux parties. Pour moi, euh, c'est 50-50 tout le temps. Et je trouve ça plus intelligent qu'être radical. Et je veux que vous soyez assez honnêtes, qu'on puisse en débattre, parce que je pense que vous êtes des gens assez intelligents pour avoir un avis. Bref, je m'explique. J'ai toujours une petite voix dans ma tête en fait fonction des personnes qui postent sur les réseaux sociaux qui me disent est-ce que son acte est réellement féministe Est-ce que cette personne est réellement féministe Et des fois je tombe sur des comptes où il y a des femmes hyper engagées qui montent leur poitrine, qui font des nukes, qui font de l'art, etc, etc. Et là je me dis ça me dérange pas parce que ces femmes le font pas sous couvert de féminisme mais le font avec de réelles intentions derrière. Et ça me dérange pas puisque c'est un acte politique mais parce que oui, mais quand je vois de plus en plus de filles poster les seins nus ou en petite tenue sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'elles sont féministes et libres, ça me fait mal au cœur. Je parle vraiment d'une catégorie très précise de personnes, c'est euh, ces femmes qui sont mauvaises avec les autres femmes, c'est les femmes qui vont toujours, toujours, toujours vouloir soutenir les hommes et rabaisser les femmes, etc., etc. Mais quand il s'agit de se mettre nue sur les réseaux sociaux, là, d'un coup, elles deviennent féministes et ça, je, j'ai beaucoup de parler avec ça. Ça me ah parce qu'elles dépendent du regard des hommes et qu'elles existent qu'à travers le regard des hommes et pour avoir des likes. Et oui, je suis pour que les gens postent nus quelle que soit la raison, font ce qu'ils veulent, mais je suis contre et j'ai horreur du mensonge. Parce qu'indirectement, ça touche la cause féministe, ça cou ça touche ce combat politique, et pour moi, ça lui fait du tort. Être féministe, c'est avant tout politique et malheureusement, j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas cet enjeu. Mais c'est un débat sans fin puisque, comme on l'a vu à travers cette vidéo, personne ne sera jamais d'accord. Je me considère comme féministe, euh, j'en apprends tous les jours, je découvre des choses tous les jours, je suis indignée, pas indignée, rassurée, etc., que ce soit en France ou dans n'importe quel pays, même si il faudrait que je me renseigne encore plus que ce qui passe ailleurs que l'Occident et je ne montre pas mes seins sur les réseaux sociaux. Je ne suis absolument pas pudique et je considère que mes seins sont des bons bateaux Genre en vrai, si je sortais mes boots, je pourrais faire facilement voilà, euh, le 20 likes. C'est énorme pour mon Instagram, sachant que je fais à peu près 2000 likes par photo. Je m'en tape, mais clairement. C'est pas mes seins, c'est les siens et je ne vais pas m'offusquer d'un bout de téton. Je ne montre pas mes seins et c'est pas parce que moi, je ne le fais pas que je dois interdire les gens de le faire. Si t'es un homme, T'as le droit de montrer tes seins dans X situations, et si t'es une femme, tu devrais avoir le droit de montrer tes seins dans les mêmes situations que les hommes. Ça s'appelle le féminisme. Mais par contre, je suis très à cheval sur le fait que quand tu fais quelque chose, il faut l'assumer. Tu fais ce que tu veux, mais tu l'assumes. Et c'est assez drôle parce que dans le fond, je ne montre pas mes seins, mais je me bats pour que les femmes puissent montrer leurs seins. Et pour moi, c'est ça être féministe. C'est pas forcément faire quelque chose, mais être d'accord que les femmes le fassent. C'est la même chose avec le voile, même si ce pas la raison du débat aujourd'hui. Je ne porte pas le voile, mais si des femmes ont envie de le porter, ça ne me dérange absolument pas puisque le féminisme, c'est que, que toutes les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps. La chose à retenir, c'est qu'on ne sera jamais d'accord puisque les seins ne cessent d'évoluer dans la société. Aujourd'hui, il est énormément sexualisé, mais dans 100 ans, c'est possible que plus du tout. L'image de celui-ci s'adapte tout simplement à la société dans laquelle on évolue. Mais évidemment, ce qui est sûr, c'est qu'il va continuer à faire parler de lui pendant très longtemps puisqu'on nous dicte depuis des milliers d'années quoi faire avec nos seins qu'ils ont fini par ne plus nous appartenir.